Bonjour à tous, euh, salut Toto, Bon, en, salut, compagnie, merci, de... Tout le monde. en compagnie de l'expert, vous savez ce qui va se passer là, on va parler Star Wars Légion, on va vous euh, présenter euh, le représentant de euh, Comme J'aime, hein je, je fais comme j'aime, je, je, je fais des sauts avec mon jetpack un petit peu moins haut que, que, que la concurrence, on va vous parler de euh, Boba Fett, euh, le daimyo de Mosespa, hein, vraiment la, la, la terreur, hein, le, le parrain ultime, vraiment le, le, le killer par-dessus tout, celui Dieu qui... est euh... sage, sur la carte. Ouais, ouais, on va dire ça, on va, on va dire ça. Euh, comme d'habitude, on va vous présenter euh, la carte de profil, on va regarder les cartes d'amélioration et puis les trois cartes d'ordre. On bah, passera peut-être un, un, peut un petit passage par la, par la plaquette, parce qu'on vient d'en parler il y a... Toujours des choses à préciser là-dessus et je vois qu'il y a toujours des petites incompréhensions euh, que j'ai moi-même, donc euh, donc c'est très bien comme ça. Euh, mais je voudrais commencer par un très court petit coup de gueule si tu me le permets. Euh, chouette, chouette, chouette. Euh, voilà, moi je, on en a discuté en MP tout à l'heure. Euh, ça me casse un peu les couilles quand j'ouvre la boîte euh, Et que je me retrouve euh, avec 4 slots euh, d'amélioration Et avec une seule carte d'amélioration euh, dans la boîte euh, Je dois reconnaître que voilà, je tire une petite sonnette d'alarme Sauf euh, que le contenu des cartes est de, de plus en plus esselé euh, avec, les, bon, avec les soupes, tu vas me dire On avait, on avait touché le summum puisqu'on avait juste une carte d'amélioration euh, Juste une carte de, de, de profil, il n'y avait rien du tout euh, Mais là on est quand même sur un personnage agent avec 4 slots qui sont dispo, et il euh, et y a juste une carte de, de, de matos qui, qui, qui est offerte, alors il y a deux choses, hein. euh, c'est le reflet de deux choses, soit euh, ils sortent pas les doigts du cul pour écrire des cartes pour, euh, pour Boba Fett, ce qui est quand même dommage pour un personnage agent qui aurait mérité d'avoir ses propres cartes et son propre équipement, euh, voilà, franchement, je, je, je trouve ça limite. Soit, euh, euh, on tire les prix vers le bas et on te vend le même paquet de pâtes, mais avec moins de nouilles dedans. Euh, en tout cas, dans les deux cas, moi, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça irrecevable. Surtout quand on a des velléités de simplifier le jeu et de le rendre plus abordable en modifiant les règles. Soit disant, c'était la motivation qu'ils avaient. Et, euh, et quand, euh, derrière, bah, tu vends des boîtes comme ça qui... Alors c'est un agent, donc clairement il n'est pas autonome, mais en fait la, le contenu de la boîte n'est clairement pas autonome. C'est-à-dire que si tu n'as pas une armée derrière et que tu ne l'intègres pas une armée, il eh ben, euh, y a euh, trois slots d'amélioration que tu ne peux, peux pas exploiter. Quoi. Et euh, je trouve ça euh, extrêmement dommage. Et puis pour aller très vite, euh, ce qui me casse les couilles aussi, c'est les profils comme ça, euh, avec juste les mots-clés euh, de lister et pas d'expliquer. Et là, ben, je vais citer un autre jeu qu'on connaît bien, euh, ben, vous faites pas chier, quoi. mettez un QR code et puis imposez aux gens d'aller voir ce qui est écrit sur, sur le site. Quoi. Je ne vois pas l'intérêt de faire des cartes où il n'y a que le mot-clé et qu'il n'y a plus d'explication. Surtout quand derrière, tu as largement la place d'en mettre quelques-unes, qui choisissent de mettre Perforant 1 alors que pour le coup, même s'il faut rester friendly, euh, c'est pas le mot-clé le plus important à expliquer. Je pense que euh, Sentinelle méritait, euh, je pense que l'explication de Sentinelle, elle passait largement sur la carte. Euh, je pense que euh, l'amélioration tacticien aurait mérité euh, d'être aussi un petit peu plus, euh, plus expliquée derrière. Et nous foutre du fluff, euh, là derrière, bah moi je m'en bats les couilles. Quoi. Je préférerais avoir une carte qui est vraiment autonome. Et je reviens toujours sur le même concept, c'est que pour des joueurs comme toi, c'est pas impactant parce que tu, vous connaissez tous les mots-clés par cœur. Mais si on est obligé de faire ces vidéos, c'est parce qu'il y a des gens qui ne les maîtrisent pas, qui ont besoin qu'on leur explique. Et à quoi sert une carte de profil si ce n'est euh, ben, de, de penser bête et de maîtriser, de, de, de, au moins mettre un petit rappel de ces, de ces mots-clés-là. Voilà, j'ai fini de faire... De vous ouais, vas-y, j'ai fini de faire mon code. Hein. <rire> Il, Il a, a le mot-clé autonome, Boba Fett. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> oh, <vrai. rire> Mais bon. <rire> Voilà. Moi, j'irais plutôt... Ah, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il a le mot-clé autonome, mais en attente, ça laisse quand même subodoré que le mec, il est « Moi, j'attends, hein. » Voilà, ce qui se passe. <rire> Allez, on va attaquer la bestiole. Euh, 120 points affilié euh, affilié à la, à la rébellion. Je trouve que c'est bien d'avoir d'avoir un agent supplémentaire en rébellion et d'autant plus Boba Fett quoi. Hein. C'est vrai que ça fait plaisir. Ah c'est pas Boba Fett au mieux de sa forme mais c'est quand même Boba Fett. Euh, donc c'est un agent euh, calibré euh, soldat. C'est important. Euh, on est à 5-3 avec une défense en rouge qui plutôt classique puisqu'on est sur une armure. On va search euh, euh, en critique et, euh, et en défense, un hein, déplacement à deux. On a deux armes, une arme au corps à corps, quel bâton hein, des hommes des sables, avec euh, un beau profil quand même, un hein, 3 D rouge et, et, et un des noirs. J'aurais aimé y voir euh, un, un, un mot-clé en dessous, même si de toi à moi, je ne vois pas lequel. Vu, vu la tronche de l'arme, euh, on, reste, on reste cohérent. Et puis on a la, on a la fameuse carabine, euh, qui va tirer à 1-3, Bon, c'est un, euh, un peu light, mais il y a plein de choses dans la carte qui permettent de tirer après un peu plus loin. Euh, 3 des noirs, et puis un perforant. Hein. Bon, on est sur un profil quand même assez euh, assez classique. Et je trouve euh, peu ambitieux, comme ça, euh, de, prime, de prime à bord. Euh, ouais, il y aura une arme en plus. Hein c'est la fourchette, hein euh, ouais <rire> <rire> il est taquin aujourd'hui, il est taquin. <rire> Avant d'aborder les mots-clés de la carte, je voudrais revenir sur la filiation, puisque vous avez dû vous rendre compte que de plus en plus vous avez affaire à ce genre de plaquette de pions, et que dedans vous avez ce pion agent, enfin ce pion mercenaire, excusez-moi, vous avez ce pion mercenaire. Et on se dit, bah putain, à quoi ça sert de mettre ce pion Alors à quoi ça sert de mettre ce pion euh, Toto euh, dans les boîtes Et Pierre, la vie est très simple, ce pion ne sert à rien pour le moment. Ouais, c'est la tête que ça. Il ne <rire> sert à rien. À foutre la merde, à foutre la merde, à <rire> voler... Non, il ne sert à rien. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a des Battle Force, et dans les Battle Force, euh, il y en a qui sont dédiés aux mercenaires. Par exemple, à, euh, le Collectif de l'Ombre. Donc vous avez un document qui liste toutes les figurines qui sont jouables mmh. dans le Collectif de l'Ombre. Pour le moment... Boba Fett ne fait pas partie d'une Battle Force de mercenaires et donc ce pion-là ne vous sert à rien parce que ce pion-là, le petit pion doré de mercenaires, ne sert que dans les Battle Force mercenaires. Il n'y en a pas pour Boba Fett, donc pour le moment, il ne sert à rien. Vous pouvez le mettre de côté. Mais ça veut dire quoi, il n'y en a pas pour Boba Fett ça, ça, Je pense que c'est ça qu'il faut que tu expliques. Pourquoi il y a... Ça veut et dire rien. quoi, il n'y en a pas pour ce personnage Pourquoi il y en a pour qui il y a et il y en a pour qui il n'y a pas C'est ça qui est important et Parce qu'on en fait. qu est des grands impatients. On sait que AMG a prévu... 6 euh, Battle Force je crois qu'ils doivent arriver ouais. un truc comme ça ouais et il euh, y en aura forcément euh, moi je peux imaginer un truc euh, Battle Force euh, euh, The Mandalorian par exemple tu vois, mm, mm, tu vas mm. voir euh, Fennec par exemple ça serait trop bien ou Gina euh, euh, Bref, tu vois. Oui, oui, je vois bien tes marche. attentes. Je vois bien tes attentes dans le jeu, pervers que tu es. Voilà. Ah, non, non, non, non, passionné, euh, <rire> passionné, fan, geek, tout ce que tu veux, oui. Ouais. ouais. Euh, je rappelle Mais, juste. Voilà, on, peut imaginer, on peut imaginer, des Battle Force à thème. Ouais. Où on va avoir euh, la base d'Endor qui va arriver, les Ewoks. Mm -hmm. euh, vraisemblablement une Battle Force euh, Moff Gideon. Mm -hmm. euh, pire Remnant, là, ils appellent mmh. ça comme ça. Il mmh. euh, y en a tous qui vont arriver, on peut imaginer, que... on peut imaginer des choses comme ça. Quoi. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les Battle Force, parce que franchement, je suis pas peu fier de cette présentation des Battle Force, parce que je crois avoir réussi à synthétiser ce que c'était, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qu'un Battle Force et euh, on va dire que c'est des listes d'armées fermées, moi je le, le caractériserais comme ça. C'est des listes d'armées fermées qui ouvrent euh, des opportunités d'amélioration qui sont propres à ces listes d'armées fermées. Euh, donc allez voir ma vidéo, je trouve que franchement je, je, je me, me, me fous rarement le bourrichon, mais là j'avoue qu'elle est bien faite. Et si vous avez un doute sur ce qu'est vraiment une Battle Force... Allez la voir et ça vous permettra d'anticiper et de vous dire « Waouh, c'est cool quand il y aura des nouvelles Battle Force, ça sera sympa. » Et donc, on subodore qu'à un moment, il y aura une Battle Force qui pourra intégrer euh, ce euh, Boba Fett. On va passer au mot clé et on va commencer par une belle rigolade. Saut so, hein. oh, hein. <rire> ah, 1. Oui, euh, il a un jetpack. Hein. Saut, so, c'est euh, un mot clé qui est destiné soit aux utilisateurs de la Force, ce qui n'est pas le cas de Boba Fett, voilà. euh, ou aux unités qui sont euh, équipées d'un jetpack. Saut 1. Oui, euh, alors euh, forcément, euh, c'est modulé par euh, le lest hein, que tu pourrais avoir dû à la taille de ton armure, notamment. Hein. Voilà, mmh, d'accord. Donc euh, en fait, c'est le Pescar, c'est passablement alourdi. Hein. Je pensais que c'était comme le mithril que c'était léger et résistant. Il est épais. Ouais, d'accord, ok, il est plus épais. Euh... Je noteras aussi qu'en général, <rire> les unités à jetpack ont une vitesse de 3, ce qui n'est pas le cas pour vous. Non, refils. mais non plus, c'est ça. <rire> on se demande, non c'est super sympa que ce soit fluff, hein, franchement c'est classe bah oui, bah oui, bien sûr. arsenal 2 bon je reviens pas sur arsenal 2, hein, c'est la possibilité d'attaquer avec, avec deux armes euh, bon c'est plutôt, plutôt clean, euh, on va avoir insensible euh, bon ça c'est alors insensible c'est avec le perforant il me semble oui. c'est-à-dire qu'on lance autant de dés euh, de défense supplémentaires qu'il y a de euh, perforant X vous avez perforant 3 il va lancer euh, 3 D de de, de de défense en plus. Euh, normalement c'est c'est plutôt un truc euh, de de Jedi ça non euh, le l'insensible. Et euh, c'est un mot clé pour toutes les armures les grosses armures. Hein. Ah ouais, d'accord, OK. Les, les troopers mmh. ont ça et les, tous les, les tous les mando ont ça. Oui, c'est vrai que les, les troopers sont... aussi. Oui, Grievius, c'est là, oui. Ouais, ouais. ouais, mais Grievius, c'est un porteur de sabre, donc je partais du principe que c'était cohérent. Euh, on a Autonome, donc effectivement, <rire> perdu oh. dans la pampa. Autonome en attente, donc ça, c'est intéressant, avec les nouvelles cartes, avec les nouvelles règles, et notamment avec la capacité de passer. Je me demande si avoir Autonome en attente, c'est pas, pas intéressant. Je te laisserai disserter sur la, la chose. Donc, au début de la phase d'activation, si vous n'avez pas d'ordre, vous gagnez un pion... En attente. Alors, avec cette nouvelle règle de passé, est-ce qu'avoir euh, euh, cette autonomie-là, c'est pas, n'est euh, pas un petit, euh, un petit sucre qui peut être intéressant pour le jeu Alors, euh, je vais te répondre... Euh, et on peut peut-être juste parler du mot-clé qui est juste en dessous, oui, tu apporte qui... une réponse vraiment complète. Oui, parce qu'il y a Sentinelle qui réverbe avec, euh, avec ce, ce, ce mot-clé, puisque la, la Sentinelle, c'est quand on a le stand-by, eh ben, euh, on touche à 3 plutôt que de toucher à 2. Il euh... est déclenché à portée 3 plutôt qu'à portée 2. Voilà, et voilà. Oui, on touche, oui, excuse-moi. Oui, il est déclenché à portée 3 au lieu d'être déclenché à portée 2. Donc effectivement, on ne peut pas les dissocier. Donc on a autonome en attente et, et en plus on a sentinelle. Vas-y. Eh oui. Donc, ce, donc euh, pour rappeler très rapidement, mais, euh, le, le pion en attente s'utilise après qu'une unité adverse ait fait une action à portée 3, en l'occurrence avec sentinelle, de mmh. Boba Fett mmh. Donc c'est-à-dire que dès qu'il va se passer quelque chose sur un rayon qui est en fait très très grand, hein, Immense. sur c'est très très grand, vous allez pouvoir faire soit un mouvement, soit une attaque. Mm -hmm. Et on rappelle que c'est quelque chose qui se déclenche pendant l'activation adversaire, mm -hmm. donc ça veut dire que ça ne compte pas dans le nombre d'actions que tu peux faire toi pendant ton activation. Donc ça veut dire que pendant un stand-by, tu peux faire une action d'attaque gratuite, mm -hmm. hors activation, et donc tu pourras quand même faire une action d'attaque, en moment... activation à toi. Mmh, mmh, mmh. Ce qui est très fort parce qu'on voit que Boba Fett, euh, au corps à corps notamment, il tape plutôt très fort, mais à distance aussi, on verra qu'il a une arme de base qui est assez forte, mais qui a aussi deux trois améliorations qui lui permettent d'être encore plus fort à distance. Et puis voilà. Et donc en effet, le standby c'est en attente, et si tu as la possibilité de passer, tu vas pouvoir peut-être retarder au maximum l'activation de ton Boba Fett mmh. et garder ton pion en attente pour exactement le bon moment. Mmh, mmh. Exactement, c'est comme ça que je, je l'imaginais Donc voilà, donc on a fait les, ces deux, deux mots-clés On va avoir tireur d'élite 1 Donc ça c'est sûr sympa ça, ça, descend, ça descend un, un, un couvert euh, Vous avez des cartes Notamment la carte de Pipin sur laquelle on reviendra Qui va vous donner des pions de visée euh, Donc c'est donc plutôt intéressant Et puis vous avez tacticien 1 aussi Qui va vous permettre de, de récupérer euh, des pions euh, de visée euh, Donc... Euh, euh, ouais, c'est, on obtient un pion de visée si on fait un mouvement, hein, c'est ça, hein, pour tacticien. Ouais, ah, hein, si on hein. fait un mouvement, donc ça veut dire que, encore une fois, si on utilise le pion euh, stand-by pour faire un mouvement, le pion mmh. en attente, et ben mmh. on va gagner une visée gratos, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ouais. sympa. Donc voilà, donc ça fait, euh, ça fait, ça fait, ça fait quand même beaucoup. C'est sympa, c'est cohérent, ça relève un petit peu euh, le niveau, le niveau de la carte que moi je trouvais un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, timoré. Hein. C'est vrai qu'on est quand même à 120 points. Euh, on a des belles cartes d'ordre après, hein, euh, derrière, à euh, venir. On va parler de cette seule petite carte <rire> d'amélioration. Bon, qui pareil n'est pas faux folle, hein, c'est juste, juste un lance quoi. C'est du déjà vu. Hein. Que on va être à portée euh, close, euh, close 1. Euh, on va avoir euh, un, un, des, un des rouges. Et bien entendu, euh, on va ignorer les couverts. Et bien entendu, comme on a le souffle... Vous allez lancer un des rouges par euh, défenseur. Donc ça, c'est un grand classique. C'est quelque chose de, de déjà vu. Et puis on va gagner un suppressif. Euh, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de, de cette carte-là euh, Moi, je suis pas. Je, je m'en relève pense, pas moi, la 5 nuit. 5 points, c'est pas très cher. Hein. 5 oui. points, c'est pas très cher. Ouais, elle est gratos, c'est vrai. On, on, on ajoutera peut-être que c'est une carte qui est utilisable qu'une seule fois parce qu'il y a un petit X dans le coin. Ouais. Euh, je pense que le au-delà au de l'aspect offensif, parce que tu vas lancer un des rouges par figurine de l'unité adverse, mmh. qui est quand même plutôt sympa en termes d'attaque, ouais. et qui se combote avec le mot-clé Arsenal mmh. de Boba Fett, mmh. qui permet d'attaquer avec deux armes. armes Celle-ci ouais. celle permet notamment d'attaquer au corps à corps, et avoir la capacité suppressive au corps à corps, ça permet de faire tomber le stand-by d'une unité, qui, le pion en attente, pardon, d'une mmh. unité qui serait au contact avec toi. Par exemple, un Jedi. D'accord. C'est le gros intérêt, je pense, de ce, de ce lance-flamme. Voilà, s'il n'était pas jouable chez les rebelles, on dirait, euh, ben, il, est, il est jouable chez les rebelles, mais il peut jouer contre des rebelles. C'est un bon moyen de euh, flinguer la dynamique de Luke Skywalker avec son pion en attente euh, si euh, si mortel et que tu as et dont tu as fait euh, les, tu as écrit les lettres d'or à une époque. Ok. Euh... Points hein. <rire> je ne sortirai pas les, je ne sortirai pas les t-shirts. Nous ne sortirons oh. pas les dossiers. <rire> on va regarder les les, les cartes d'ordre. Pip ouais, 1, ouais, ouais. euh, un, euh, un homme simple. Moi, je l'aime bien bon, celle-là. ça lui va bien. Lui ouais, va bien. ouais. En fait, en fait les, les, les, trois, les trois cartes d'ordre, je, euh, je les trouve plutôt, euh, plutôt sympas. Euh, et on va commencer tout de suite par une information assez importante. C'est que toutes ces cartes d'ordre-là, elles sont estampillées Boba Fett et pas Boba Fett Daimyo. C'est-à-dire que... Eh ben elles sont jouables par tous les Boba Fett qui existent dans le jeu. En l'occurrence Boba Fett, Damio, et Boba Fett, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, espèce de salopard, je crois. Pas Damio. Euh, <rire> euh, le Boba Fett qui joue dans l'Empire. Ouais. ouais, voilà, ouais, bon, ouais. Donc, euh, qu'on euh, qu a du mal à trouver, d'ailleurs, hein, en ce moment, celui-ci, là, hein, le, le, le classique, euh, le classique Boba Fett, euh, ouais, qui est beau, ouais. Ouais. Enfin, par Fabrice Tran, donc forcément, il est, il est super beau. Euh, <rire> J'arrête pas de le dire. <rire> donc voilà, donc, et, et vice-versa, du coup, les cartes de, de, du premier Boba Fett peuvent être associées au Boba Fett d'Aimou. C'est important. Alors, donc, cette pipe 1, elle va activer une unité. Alors, j'étais étonné, tiens, je me suis dit, tiens, elle active une unité, elle n'active pas Boba Fett. Euh, C'est rare pour les agents. D'habitude, les cartes agents, elles activent les cartes agents. Là, euh, non, il y a bien une unité. Et parce que dans le texte, il y a deux informations. Il y a, si vous la jouez, et puis que ben, l'unité que vous activez, c'est lui, ou si vous la jouez, puis l'unité que vous activez, ben, c'est pas lui. Alors, si Boba Fett n'a pas reçu d'ordre grâce à cette carte, donc en l'occurrence, si cette carte ne l'active pas lui, eh ben, on va gagner tireur embusqué, donc ça, ben, c'est vachement bien, parce que <rire> c'est le mot-clé qui que, qu fait pour moi, celui-là, parce que moi... Même quand il y a des relances, je ne peux pas m'en réjouir, tu vois. <rire> je me dis, ah super, une relance. Ah bah ben merde, j'ai merdé aussi ma relance. Que là, tirer embusqué, tu peux pas merder. C'est-à-dire que même si... Alors, tirer embusqué, vous pouvez améliorer en fait le résultat de votre jet. Si vous faites un jet qui est euh, blanc, qui est vide, vous pouvez faire une touche. Ça, c'est super rare dans les jeux. C'est-à-dire qu'en fait, ce mode de tirer Rambuski, il impacte même le fait que vous ayez fait un vide. Quoi. Donc le vide se transforme en touche, et la touche se transforme en critique. Euh, donc c'est plutôt, plutôt sympa. Et puis pour le round, euh, on va gagner un pion de visée, ça tombe bien, et puis on va augmenter de 1 la portée de ces armes à distance pour une, pour une, une portée maximale de 5. Euh, du coup, euh, voilà, c'est plutôt, plutôt sympa. Et puis si Boba Fett euh, a reçu euh, un ordre grâce à cette carte, euh, et ben, euh, une unité à portée 1 de Boba Fett peut effectuer un déplacement à vitesse 1 au début de la phase d'activation. Ça aussi, je trouve ça super intéressant. Bah oui, parce qu'en fait, euh, alors tu as deux pouvoirs, on peut commencer par le... On commence par le deuxième, tiens. Il ouais, ouais, c'est bien de commencer tricky. par le deuxième, ouais, ouais, ouais. Mm. Il est beaucoup plus tricky. Ouais. Cette carte-là, c'est une c'est une pipe 1, en effet, qui a une particularité, c'est qu'elle donne un ordre pas forcément à Boba Fett, ce qui est assez rare pour les agents, comme tu le soulignais. Mm. Les agents sont des personnes plutôt égoïstes, mais Boba Fett... Il est altruiste. Voilà. Ouais. C'est un daimyo. Exactement. Et là, je pense à des tricks qui sont très intéressants, notamment quand tu le couples avec un Jedi. Parce que le Jedi, tu vas finir ton tour et tu vas venir défoncer un truc. Et tu as un gros risque qui se retrouve au milieu de la pampa tout seul. Mm. Et si tu en sais bien les choses et que tu joues cette carte après, et si tu donnes un ordre à ton Jedi, en l'occurrence. Euh... Alors, ah si tu donnes ton ordre à Boba Fett, pardon, tu vas pouvoir dire au début de la phase d'activation, donc avant que tout le monde joue, mm. toi, mon petit Jedi, tu vas sortir de la pampa et tu vas venir te cacher derrière ou sur un bâtiment. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Mm. D'accord. Donc, toi, tu donnerais plus à, à des personnages titres, alors. tu, tu... En fait, ça te permet de compenser un risque peut-être inconsidéré que tu aurais pris en exposant volontairement ta pièce maîtresse. Ça te permet de recacher ta pièce maîtresse hors du feu ennemi. Waouh, Ouais, tu vas loin. C'est-à-dire que toi, pendant le déploiement, tu balances un bluff en exposant un Jedi sur Pas la table. Pas forcément déploiement, mais, mais par exemple. Ouais. Ça peut ouais. être carré. Et grâce à cette carte-là, tu le rebouges après pour que euh, finalement, il aille se cacher, quoi. Tu, tu, tu serres pas quoi, en gros. Ouais tout à fait. Ah, c'est judicieux. Bon. Attention, c'est un mouvement 1, donc c'est pas non plus ouais. un gros mouvement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, faut vite aller se cacher derrière la caisse, quoi. Ok, euh, pipe Alors, de... Je, je viens de voir un truc, d'ailleurs. Dis-moi. Dis euh, ouais. La carte, elle se donne à une unité. Mm -hmm. Alors, je sais pas s'ils ont pas encore écrit la carte mal. Mais la carte, il y a écrit une unité, et il y a pas écrit que ça doit être une, un trooper. Ouais. Ouais. Donc potentiellement tu peux faire un mouvement 1 hein, avec un véhicule. Mmh, J'avais pas vu ça, tiens. Ouais, ouais. Du coup tu peux, tu, tu peux la dévoyer à ça, ouais. ouais. Putain, Il faudrait tu peux faire un mouvement 1 avec un véhicule. Je l'avais pas vu ça, tu vois. Et du coup, euh, bah, avec des A5 ça peut, ça peut vite, euh, ça peut vite être <rire> <cutique, quoi>. Ah <Ouais. rire> oui, je te confirme. Ouais. Et la première ah, partie, pas beau, ça. et la première partie de la carte, du coup, où on gagne le tirer <rire> ouais. embusqué, le, le pion de visée euh, et. Euh... Alors en effet. Euh... Tireur embusqué, c'est quand même le mot-clé des gens qui ont peu de chance, mais qui ont beaucoup de pions visés, et en l'occurrence, ça va être le cas de Boba Fett. Quand tu fais un mouvement, tu gagnes un pion visé, n'oublie pas, avec euh, Tacticien. Ouais, et là, ouais. tu vas gagner un deuxième pion visé. Au tir, tu lances 3D... Hmm. Bon Pierre, sur 3D tu vas au moins aussi avoir une touche <rire> Ah je devrais y arriver Je devrais m'en sortir non, en plus, Donc ça veut en... dire qu'avec une touche <rire> Tu en feras en fait 3 Ce qui est quand même plutôt sympa Ouais non en plus c'est un mythe hein. je, je rate pas tant que ça mais voilà. c'est plus trop le cas mais, mais quand tu joues sniper en général Tu rates plutôt pas mal TG Ouais mais là c'est du JDR Ça a rien à voir, oui, c'est bon. la <rire> faute du MJ C'est un connard notre MJ donc Ah mais ça complètement... je suis bien d'accord euh, voilà. Ça compte pas ouais, le, le deuxième point de, ce premier, de cette première partie, c'est que tu vas augmenter la portée de tes armes ouais. de 1. Mm -hmm. Ce qui veut dire que notamment ton lance-flamme passe à portée 2. Voilà, ouais. Et ça ça c'est, Et ça, ouais, ça peut, être un beau, euh, ça peut être un beau moment, je pense. Ça peut être un beau moment. Et, et ton, arme, ton arme principale qui tire quand même 3 des à rapporter 3, perforant 1, elle passe, passe à portée 4, 4 ouais. euh, sachant que tu convertis l'adrénaline en critique et... Et avec Marksman, tu peux transformer les touches en critiques aussi. Mmh. Euh, tu peux facilement faire quelques dégâts, assez, même dégâts assez importants sur un véhicule dès le début. Mmh. Euh, et, et elle marche très bien, très très bien d'ailleurs avec le Boba Empire, qui lui a deux armes, une arme portée 2 perforante et une arme portée 3 impact ou l'inverse, je sais plus, je crois que c'est l'inverse. Donc ça te permet d'avoir deux très bonnes armes à portée 3 ou une arme à portée 4, une arme à portée 3. Et donc là, ça devient très très létal pour un, pour un Boba Empire. Mmh. Ouais. ouais, je comprends. On passe à la pipe euh, 2, tracer son chemin euh, dans euh, la galaxie. Euh, donc Boba Fett ne peut pas effectuer d'action euh, d'attaque lors de son activation. Oh, mais. Attention à Pendant la fin. son activation. Hein. Ouais, ouais, je, ah, ouais. Je... lors de son donc, activation. Dire que... Donc c'est-à-dire qu'avec votre stand-by, vous allez pouvoir le voir et le faire. Une... Et on en reparlera juste après de cette carte-là. D'accord. C'est un tricks infâme. À la fin de son activation, Boba Fett peut effectuer euh, une attaque uniquement avec l'arme suivante contre les unités euh, contre chaque unité ennemie à portée 1 en ligne de vue. Et là, on va se retrouver quand même avec deux dés rouges un des noirs à portée 1 ou close euh, déflagration impact euh, et polyvalent. Sympa. Ben bah oui. Bah oui, oui. Alors, je... un truc très important aussi dans Star Wars les gens quand on dit à la fin de ça ne veut pas dire pendant et à la fin, ça veut dire après, juste après. Donc ça veut ouais. dire que c'est pas pendant votre activation. Euh, un, un petit point important. Et donc là, vous avez une capacité létale qui est absolument incroyable. Vous avez Blast, qui vous permet de faire sauter tous les couverts. Vous avez Impact 1, qui vous permet de mettre des critiques sur des véhicules avec armure, enfin des unités mmh. avec armure. Ça marchera bien sur les, les Dark Troopers d'ailleurs. Et Versatile, qui vous permet avec des, une, une attaque euh, au car à de faire une attaque de tir sur une unité à distance. Quand vous êtes au corps à corps donc là il y a un truc qui est très sympa vous allez faire vos deux actions de mouvement vous allez vous loquer au corps à corps avec une unité au milieu d'une boule adverse ouais. et une fois que vous êtes au milieu de la boule adverse vous êtes tout content et vous allez faire une attaque à portée 1 avec cette arme là sur toutes les unités à portée 1 quoi mm. et vous allez être au corps à corps et vous allez être caché au corps à corps et ça va être vraiment bien mm. ouais parce qu'on va pouvoir bénéficier justement de ces deux actions de mouvement pour aller chercher très très très très, très loin on aura fini son activation et c'est là qu'on déclenchera ouais c'est là qu'on déclenchera l'attaque ouais ouais ouais d'accord ouais, ouais, ouais. ok ah ça vrai, effectivement ouais ça combote ça combote pas mal ouais. l'image l'image l'image est cohérente il y a du bah, en même temps c'était la plus belle action ouais. la... c'est la seule action de la série en fait <rire> euh, qu'on peut retenir dans, dans cette série hein. c est, c est... mais non attends c'est même c'est même pas dans celle-là, c'est dans Mandalorian. Non, en fait, c'est dans ce Mandalorian. Mais oui, c'est dommage parce que Rodriguez, il a eu une série pour faire des trucs bien. Il a fait un épisode avec Mando, qui n'est pas, enfin, pas forcément le meilleur épisode, ouais. mais où Boba est vraiment badass. Et dans ah. sa série, il ne l'est pas du tout. <rire> c'est magique. Moi je, trouve ça, moi, je trouve ça magique. Et puis la dernière gouverner avec respect. Gouverner en étant oui. chiant. Mais alors celle-là, elle est vachement bien, je trouve. Ah, euh, Boba oui. Fett et deux unités. Tant que Boba Fett a un pion euh, d'ordre face visible, quand une unité alliée a porté un en ligne de vue de lui effectue une attaque à distance, ajoutez un des noirs à l'une des réserves d'attaque de cette unité. C'est un espèce de mini-fire support euh, bah, que, oui. je trouve, euh, que je trouve super intéressant. C'est pas rigolo du tout, ça, hein Ouais. <rire> c'est pas rigolo du tout, alors heureusement que c'est dans... Bah non, elle se joue aussi avec l'Empire, parce qu'avec l'Empire, tu peux dire, ou les bah rebelles oui. d'ailleurs, hein, tu t'entoures de Sniper. Bah ouais. bah, les snipers, ça lance deux dés, là, ça on va lancer un troisième. Bah ouais, c'est cool, c'est cool. Je pense euh, à des unités de vétérans rebelles aussi, qui lancent beaucoup de dés. Mm -hmm. Avoir un dé en plus, ça peut être sympa. Mm -hmm. je, pense... Ouais, je pense à vraiment beaucoup de choses. Hein. Bon après, il faut lui donner ouais. l'ordre, quoi. Ouais, euh, après, de euh, après, euh, toute façon, Boba, il va voir l'ordre de cette carte. Ça veut mm -hmm. dire que tu vas le jouer en dernier. Ouais. Bon, ok. Pourquoi pas hein. Tu as toujours ton stand-by si tu veux faire un, tir, euh, un petit tir à un moment. Moi, je suis surtout intéressé par le fait que sur la carte, il y a Fennec Shand. Oui, et je sais, ouais. Peut-être peut <rire> qu'on l'aura un jour. Eh oui, bien sûr. Mais, euh, bien sûr. Mais euh, j'aimerais bien. mais, non, euh, ouais, mais non, mais cette carte, su... c'est une carte de support qui est très, très, très, très forte. Ouais. Et non, elle mais... est aussi forte en Rebelle et peut-être même un peu plus en, re... en Empire. Non rebelle aussi, elle est très très cool. Mmh. Non mais Fennec, c'est clair que voilà, c'est clair qu'elle va elle va sortir, elle, ah, va, oui. elle, va sortir et elle va et elle va et comboter, elle va comboter avec son avec son master euh, D'ailleurs, je pense qu'elle aura les mots clés qui vont bien comme, comme les, alliances qui, euh, les alliances de qui les alliances de et, et de Solo ou des, ou des choses comme ça. crois les doigts moi. Ouais, je, ouais, je crois je les doigts très fort. Mmh. Ouais, il faudra juste qu'ils prennent le qu prennent le temps d'éditer des cartes pour elle quoi voilà, hein. voilà. qui pas que trois euh, <rire> cartes euh, cartes ok tu la jouerais quand euh, tu la jouerais quand ouais. cette euh, cette pipe 3 là bah, alors là c'est une pipe qui va jouer plutôt en début de partie je pense ou ouais. deuxième ou troisième tour premier tour si j'ai envie d'être un peu taquin mais c'est une unité qui va c'est une carte qui va plutôt fonctionner très bien euh, sur euh, sur des des gunlines hein. hmm. là tu, tu vas venir tu vas venir aider. Alors je suis en train de regarder. C'est que sur les attaques de tir. On aurait pu imaginer que ça marche aussi sur les attaques de corps à corps, mais c'est que sur les attaques de tir. Donc tu vas venir renforcer. Tu vas venir renforcer toutes les armées de tir. Hein, et et, et c'est très, très sympa. Ouais, c'est cohérent. Tu, tu pour... noteras aussi que c'est écrit friendly unit. Hein ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est cohérent ouais, quand, ouais. Tu, quand tu joues dans une dans, une, dans, dans, dans une compo rebelle de toute façon. Comment si, tu, si je dis c'est cohérent quand tu joues dans une compo rebelle cette carte. -là. Ouais, ouais, ouais, ouais. Hein non ouais, mais moi je pense là, que... je viens de voir aussi un truc avec les. ça peut jouer avec deux T47 là qui vont lancer un dead noir en plus. Mm -hmm. Ce qui est plutôt sympa aussi. <rire> c'est marrant parce que d'habitude, il limite ces effets-là aux... aux troopers et là ils ont mis unit. Alors peut-être que c'est un oubli. Une et unité alliée, ça a été traduit par une unité alliée à portée. Ah, ouais, ouais. Hein. ouais ouais non mais c'est rare de voir ça. Non, mais il y, euh... euh, y a un moment, euh, s'ils font des conneries, tant pis. Alors après, j'imagine que ce sera peut-être raté, mais s'ils font des conneries sur les écritures de cartes, on, on, on les exploitera comme tel, quoi. Hein. Mais après... Euh... On a on, on l'a pas on l'a pas présenté sur la page on le, on le fera peut-être euh, Dean euh, Dean jarin il était il était bien bien bien bourrin ouais. la limite du trop bourrin la limite du du perso euh, increvable. Euh, lui euh, en fonction de la façon dont tu lis la carte tu te rends compte que euh, il a l'air comme ça euh, euh, bon nounours, euh, il a quand même euh, des possibilités euh, de, de synergie qui sont euh, qui sont quand même assez Pour lourdes temps. quoi hein. donc euh, donc non. voilà un petit commentaire sur cette carte-là, qui est aussi assez surprenante pour un agent, mmh. c'est qu'il donne un ordre à lui, plus à deux unités, donc on, connaît, mmh. on reconnaît quand même un peu le côté leader, si je peux dire ça comme ça, de Boba Fett. Ouais, ouais, ouais, bah ouais, ouais quand il aura sa petite demoiselle avec lui, alors si en plus tu le joues avec Din alors là, je te dis pas, ça, ça, risque, de, ça risque de tabasser, euh, ta, tabasser quand même ouais. assez sec. Ouais, et Din avec un dé en plus, euh, ah, ouais. <rire> ça fait. Bon, euh, c'est ça... qu'une fois, hein, c'est qu'un tour. Hein. Ouais non, mais oh. c'est un tour. Ça peut être le tour, quoi. Ça peut être le tour où tu fais où tu fais complètement changer la game, quoi. Donc euh, faut, faut le signaler. Comment? Ça, euh... ça marche sur tout, hein. Comment, je, comment je, je maîtrise un personnage comme ça Comment je, je flingue un personnage comme ça Bon, il euh, ne faut, faut pas oublier, hein, il se déplace qu'à 2 il saute qu'à 1 euh, euh, Il aura tendance à avoir envie, euh, il aura cette fonction d'autonome avec son en attente. Euh, déjà, comment on le joue tiens Est-ce qu'on le joue à outrance, en attente euh, et, et, et forcément euh, en réaction Je pense que c'est plutôt comme ça hein alors c'est euh, déjà peut-être une chose très importante C'est qu'il se joue pas du tout la même façon que le Boba Empire Ouais carrément Le Boba ouais. Empire c'est une petite boule de nerfs que tu vas envoyer partout Qui va jouer très objectif mmh. Celui-ci ça va être plutôt un soutien Fouteur de merde mmh, euh, Dans le sens où euh, euh, dans le sens où, euh, Il a quand même une carte de support qui est très forte Et il est capable de piquer très fort à des endroits mmh. Il n'a pas la mobilité de son De son mailleux De son, euh, <rire> son, son lui-même lui avant <rire> Avant sa résurrection du sarlac mais voilà, c'est un petit fouteur de merde. Il va venir se bloquer dans une unité à toi. Il est très résistant. Et il a des attaques avec sa carte qui lui permet de faire des attaques autour de Toupie au bâton Gaffi. Ouais, ça va être un petit fouteur de merde. Alors maintenant, comment ça se tue là Malheureusement, le sable laser ça marche pas très très bien sur lui. Parce qu'il a le mot-clé qui va bien pour lancer. Il a immunité. Ouais, ouais, ouais. Euh, il insensible. a sensibail, donc mm. euh, il va pouvoir mettre un coup un Jedi qui va vouloir venir euh, le contacter. Euh, au corps à corps, il tape quand même hein, euh, trois noirs, trois rouges un noir, trois rouges un noir. Mm. Ouais. <rire> tu, toi, Avec son je... tunnel, il peut taper deux fois par par tour. Qu'est-ce euh... qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait au final On l'ignore. Ça vaut le coup Alors, sur une table tu... de dire, euh, écoute mec, euh, je te laisse faire ta vie, euh, je finis tout ce y a autour de toi. Alors en effet, sa faiblesse, je pense, ça va être son manque de mobilité. Hein. Ouais. Ouais. Euh, parce que la vitesse 2, bon, ta jump, ça te permet de sauter de bâtiment en bâtiment, mais les bâtiments ils sont rarement assez proches pour pouvoir le faire. Donc en fait il va falloir réussir à le balader un peu hein, ce pépère. Mm. Malheureusement il est tellement fluff que bah, <rire> voilà, c'est comme ça, il va falloir le balader. C'est pas non plus euh, Non mais bon il va falloir l'avoir au petit euh, fais faire des jets de défense, fais-le transpirer. Ça va être un peu comme Dingerine, quoi Il va falloir, euh, il va falloir prendre le temps sur lui malheureusement. Comme d'habitude, euh, pour le tomber, euh, si on le commence, on le termine, quoi. Comme, comme, à chaque fois dans légion. Si on décide de l'attaquer, il faut avoir de quoi le tuer, ouais. Ouais, ouais d'accord. Est-ce que tu, as une stratégie aussi hein, C'est euh, sur des persos comme ça qui ont, qui sont mobiles mais pas trop. C'est venir lui mettre deux points de vie mm -hmm. et peut-être trois points de vie en moins. Il va mm -hmm. finir à deux, trois points de vie restant, Deux points de vie restants, il ne bougera plus. C'est 120 points, équipés 130, 140 ça coûte trop cher si jamais il meurt donc en fait il va, tu vas venir le planquer à l'arrière il ne fera plus rien de la partie mmh. ah, c'est un peu dommage ouais, ouais. pour un perso comme ça. Ouais, ouais. et tu ne vas plus, plus chercher à le risquer voilà. mmh. d'accord ok euh, le foot dans un 1 à 5 pour aller le parachuter euh, en plein milieu des lignes euh, c'est quelque chose qui se fait ou euh, c'est peut-être trop ambitieux je, je pense qu'il n'est pas assez disruptif pour faire ça mmh. Mmh. si on peut dire ça comme ça il est très résistant mais il n'est pas assez létal je pense qu'il n'est pas assez létal pour le faire D'accord. Quoique la, la, la petite bombe, euh, enfin, la, la pipe 2 qui va faire des attaques tout autour peut-être, mais bon, je trouve ça un peu, je pense pas que ça soit optimal. Tu peux hein, tu peux mais. Et au niveau Sur des rebelles sans Jedi peut-être. Ouais. Et au niveau euh, pour finir, au niveau des trois slots qui nous restent là, toi tu équiperais quoi Sans dépenser ouais, trop de fric. Sans dépenser trop de. Ouais, je mettrais, euh, je mettrais euh, tir à bout portant là pour qu'il gagne un peu d'esquive. Ouais. Euh, je mettrai, euh, je pense pas mettre euh, peut-être une tenacité. tu vois, j'avais pensé à une tenacité. Ouais. Il est blessé, il passe à 4 dés rouges, 1 dés blanc, 1 ouais, euh, ouais, ouais. dés noirs pardon. Ça, ça peut être sympa. Je mettrai le lance-flamme, je pense que je le mettrai à chaque fois. Ce qu'il faut pas oublier qu'il peut prendre aussi la 2 pépins de Boba Fett Empire, qui est aussi un lance-flamme. Et Avec Arsenal, mmh. il peut faire 2 tirs de lance-flamme. Ah ouais Et Tu commences à faire, euh, ça commence à faire un paquet de dés, quoi. <rire> ouais, ouais, c'est ah clair. Mais... <rire> Barbecue, quoi. <rire> Gros vénèves. Ah ouais, c'est un D'accord. Voilà. Voilà comment okay. je, je vais vous montrer. Bon, ben, tu sais ce que je te propose, c'est que euh, si un jour, euh, Orange se sort les doigts des culs et puis que se retrouve euh, de l'Internet, on fera peut-être une, euh, une émission euh, en live euh, euh, pour exploiter ces, ces deux bobas et essayer de voir ce qui est possible de faire en les, en les croisant, parce qu'on se rend compte que euh, là, pour le coup, on a, euh, on a deux personnages euh, qui, euh, qui, qui, qui peuvent s'échanger leurs cartes et qui peuvent euh, régénérer ouais. leur profil mutuellement. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Merci beaucoup, euh, Thomas, pour euh, ta participation. Est-ce que tu as de l'actu à partager, des choses à, à communiquer euh, aux joueurs de Star Wars Légion, ou c'est plutôt ouais. calme en ce moment alors, il y a un petit tournoi au French War Game Café, ouais. euh, mi-février, on vous attend nombreux. Ouais. Et j'aurai bientôt une belle communication, mais on la fera ensemble, je pense. Oui, non mais ça, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. <rire> Merci beaucoup pour euh, ton aide, merci à tous de nous avoir suivis sur cette présentation euh, de Boba Fett, on reviendra euh, très vite pour la suite. Euh, je ne sais pas si on prendra le temps de faire Din euh, d'Injarin, euh, mettez-le en commentaire si vraiment vous voulez qu'on que, qu en parle, et puis on se retrouvera pour euh, Moff Gideon et, euh, et ses troopers euh, de la mort euh, très très vite n'hésitez euh, pas à poser vos questions en commentaire n'hésitez pas à liker parce que ça ça, ça, ça flatte Youtube ça flatte mon égo aussi n'hésitez pas à partager comme ça la vidéo elle est vue par plein de monde et tout le monde il est heureux, tout le monde il est content il nous reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type dans Flash, surtout avec le lance-flam et toutes ces belles cartes d'ordre, franchement moi je trouve que <rire> il fait énervé que ça vous faites <rire> hé hey, tu sais quoi on va demander à Nicolichi qu'il nous écrive une carte de ma... d'arme de... spéciale fourchette. Ah bah attends, il a fait <rire> un truc génial. Attends, attends, je, je monte ça, c'est de l'actu mais c'est trop. Moi je joue ça maintenant comme deux pépins là. Poche. <rire> <Push. rire> enfin bon bref, je range ça. Vous avez rien vu. <rire> Mande de salaud. C'est quel manque de respect cette pauvre princesse Amidala, alors a tout vu. Ah. Merci à tous, à très bientôt sur la page, et puis bah merci de votre confiance et puis de votre fidélité, euh, ça fait vraiment plaisir. Allez, hop, le doigt ici, tôt